Okay, je représente à Jas, donc j'ai euh, 39 ans de paix, voilà, parmi les associations. J'ai deux mandats donc, euh, de conseiller municipal et je m'occupais dernièrement donc, euh, de la proximité, euh, qui consistait tout simplement euh, à voir les usagers euh, régler leurs problèmes, ce que j'ai fait avec beaucoup de plaisir, puisque je me suis amusé à compter et j'ai visité quand même en 6 ans près de 350 personnes. Donc, euh, plus ou moins de voleurs mais surtout euh, quand même 95% de réussite malgré souvent euh, les, les bâtons dans les roues qu'on va, va essayer de me mettre mais j'ai réussi quand même à faire ce, ce que je devais faire. Je suis donc très attaché à la proximité. Et évidemment je ne reviendrai pas sur l'organisation qui me qui me dit qui est vraiment qui est, qui est formidablement euh, handicapante pour tout le, le stationnement, le euh, stationnement. Alors, ensuite, nous avons donc des, des gens qui se, de, qui, se, qui se plaignent de cette organisation parce qu'elle elle, elle se mêle au milieu de, de maisons qui vraiment des handicaps. Et c'est vrai que c'est mesure toute, le, toute, leur, toute la problématique de ces gens-là. Et donc, je, je me suis donc mis accord avec M. Louvagne parce qu'il représente. Avec Bernard parce qu'effectivement, il représente tout l'humanisme et le social que moi je prodigue en dehors de l'Europe. Voilà. Donc, c'est avec plaisir que je rejoins Bernard parce qu'il représente toutes les valeurs de. Et pour Blagnard, du moins, pour les Blagnard qui, surtout, ce qui est important, c'est que tout cet argent qui est mis en jeu, c'est. C'est de bégalomanie du maire de vouloir faire des trucs extraordinaires. Et euh